C'est bon. <rire> L'entrée pourrie. Hello hello Bonjour à tous, c'est Dunia, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est dédiée à plein de choses, au crossfit, à la prépa physique, aux conseils, aux tutoriels, à plein de conseils qui sont liés du coup à la pratique du sport. Donc je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. Avant de commencer, parce qu'aujourd'hui on va parler de rock climb, on va parler de montée à la corde et je vais vous donner un conseil de performance pour être meilleur pour monter à la corde. Parce que des fois, il y a des woods avec 4, 5, 6, 7 ou 8 montées à la corde. Et du coup, si on maîtrise la montée de corde, c'est super, mais ça peut vite nous fatiguer. Donc je vais vous donner un... Un petit conseil de performance lié aux abdos si tout est cool avant de commencer cette vidéo on peut se retrouver sur mon instagram on est bientôt 10 000 c'est incroyable incroyable moi 10 000 c'est énorme c'est comme si on me disait un million euh, je suis très contente donc n'hésite pas à te retrouver sur mon instagram où je l'espère je donne des conseils qui sont pertinents et avec des skills et euh, bah, plein de d'autres conseils donc on s'y retrouve avec grand plaisir avant de commencer encore cette vidéo abonne-toi à ma chaîne plus on est de fou plus on rit je lâche à peu près une vidéo par semaine donc du coup tu auras toujours une petite notification tous les lundis comme quoi j'ai posté une vidéo donc n'hésite pas à activer la cloche et à mettre un like sur cette vidéo si le contenu te plaît si tout est cool alors on a juste besoin d'une corde gentille forcément et je vais vous donner un petit tips qui paraît peut-être bête comme ça, euh, mais il est très important de travailler ça sur le robe climb. Et plus vous allez faire vos rock climb comme ça, plus vous allez monter à la corde comme ça, plus vous serez performant et plus vous irez haut. Donc on y va, j'ai mis des chaussures pas du tout adaptées à la montée de corde aujourd'hui. Et je ne m'en rends compte. En plus j'ai mis un petit style Vous allez voir que je ne mets jamais. J'ai mis un style Jobo. Jogo running, ça ne m'arrive absolument jamais Mais en fait je suis extrêmement fatiguée Et du coup j'ai pas pensé à m'habiller mieux que ça Donc, ah si Je suis en train de dire des bêtises, j'ai un short Je me change et on commence C'est bon L'entrée pourrie C'est bon j'ai mis un short, euh, super je suis très contente d'avoir pris un short dans mon sac, je ne sais même pas pourquoi j'en ai mis un dans mon sac, mais c'est très bien. Alors, du coup, on va revoir juste un conseil que normalement tout bon coach est censé vous donner sur comment pincer la corde. Donc, vous avez votre poids qui est là. Normalement, ce pied-là, là, bah, moi je suis droitière donc je vais utiliser le pied droit. Normalement, ce pied-là va monter et l'autre il va venir loquer ma corde comme ça. D'accord Donc, du coup, j'ai juste à agripper ma corde, sauter, pincer et tac. Ok On est d'accord Ça refait je mets mon pied sur le côté, je saute, je passe en dessous et je lave. Ok La corde, tac. Donc, ça, normalement, c'est déjà acquis. Partant du principe que c'est acquis, un une personne qui monte à la corde, elle va monter à la corde comme ça. Tac, pousser dans les jambes et elle va repartir encore et encore. D'accord Moi, je vais vous donner le conseil qui va tout changer. Normalement, au lieu de juste faire ça, tac, et je pince, ce qu'on va venir faire, c'est faire les fesses vers l'arrière et le regard vers le haut de cette manière là ok et du coup ce qu'on va venir faire c'est faire monter les jambes le plus haut possible pour loquer de la même manière mais le plus haut possible regardez ça donne ça je me mets ici, je fais monter mes jambes et je mets tout mon poids du corps vers l'arrière ça donne ça ok je, je fléchis un peu les bras je place mon poids du corps vers l'arrière et je fais monter mes jambes et là Okay. Une fois que j'ai fait ça, bah, du coup, il ne va plus qu'à me rester à loquer ma corde. Sauf que au lieu loquer ici ma corde, bah, je vais la loquer là. Mais ça, quand je vais venir pousser dans les jambes, c'est là où je vais arriver. Regardez la différence entre je pense là, je pousse et je recommence. Et ça, sans sauter. Hein. Je pense et je monte. Et y a-t-il un petit truc que vous allez pouvoir travailler Ça va être la répétition de ça. Je vais monter la jambe et je relâche, je monte, je relâche. Il y a un petit fléchissement de bras hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est surtout beaucoup d'abdos. Ok, je vais m'habituer à faire monter les genoux et activer les abdos. Donc, pourquoi est-ce que je vous donne ce conseil-là Parce que moi, si je fais ça, du coup, je vais beaucoup moins me fatiguer en montant ma corde que de faire un, 2 3 alors que là, j'en fais un seul et je suis déjà arrivée en haut sur une corde comme ça. Donc, du coup, ça m'économise et du grip et de la force et bah, tout ce qui suit derrière. Et comme ça, je peux enchaîner beaucoup plus facilement. C'est sûr qu'il va falloir un bon gros renfort des abdos. Il faut travailler ses abdos pour ça parce que, bah, Faire monter les jambes, c'est dur, donc il faut travailler ça, forcément. Mais c'est quelque chose qui va beaucoup beaucoup vous servir dans les workouts et vous verrez que la différence entre une personne qui fait ça et une personne qui fait la, la technique de base, elle est mais genre énorme. Si vous mettez une personne qui fait ce que je viens de faire et une personne normale, parce que c'est normal <rire> de faire ça, mais bah vous allez voir que la personne qui fait ce que je viens de faire, elle va finir tellement plus à l'avance. Donc, du coup, voilà, c'était un conseil de performance pour la corde. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à essayer à le faire. Et si vous n'arrivez pas trop, envoyez-moi un petit message sur Instagram. On discutera avec grand plaisir. Euh, on se retrouve, du coup, sur mon Instagram et sur mon site Internet où je propose des programmes pour vous, pour vous permettre de vous améliorer dans les mouvements de gymnastique, d'haltérophilie de, et, du coup, de grand en général pour la compétition et la performance. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye